Voilà, donc nous prions les mystères douloureux à l'aide de, de ce livre euh, édité par la contre-réforme catholique le, le mois du Saint-Rosaire. Donc Seigneur, nous offrons ce chapelet dans ta divine volonté. Donc, euh, multiplie les grâces à l'infini, convertis tous les pécheurs, donne-nous la paix, la paix des cœurs, la paix de la conscience, la paix dans toutes nos cellules, la paix dans tous nos... Atomes Sanctifie nous Sanctifie ta création Sanctifie tes créatures Et euh, Protège nous Au nom du Père et du Fils Et saint esprit ainsi soit-il L'amour éternel Qui est Dieu s'est fait homme Afin de se faire victime pour les hommes La victime a connu la douleur Et par ses douleurs a opéré notre salut qui n'adorerait, qui n'aimerait l'amour victime, victime pour nous Adorons-le et aimons-le dans le premier mystère, l'agonie de notre Seigneur. Fruit du mystère, le profond repentir pour nos péchés. Et Seigneur, donne-nous la grâce de voir où nous péchons, de nous, de nous en confesser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 Saint-Michel-Lacanche de votre épée, défendez-nous de tout mal et de tout péché. La victime avait été frappée à l'intérieur. Il lui fallait souffrir aussi, même des coups sensibles. Sans cela, elle n'eût pas été une victime achevée, complète. La flagellation est donc venue compléter l'œuvre de l'agonie. Adorons l'amour-Dieu, victime pour nous dans le deuxième mystère, la flagellation de notre Seigneur. Bien, Seigneur. Euh... Aide-nous à faire des sacrifices, aide-nous à, à faire des pénitences, aide-nous à avoir un esprit de mortification. Cette mortification qui euh, est nécessaire au salut, cette mortification qui, euh, qui peut euh, donner la paix au monde, qui peut donner la conversion au monde. Notre Père qui est de ceux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 C'est là ce que nos péchés ont trouvé moyen de faire endurer à l'amour victime dans le troisième mystère, le couronnement d'épines. Eh bien Seigneur, aide-nous à prendre du recul par rapport à nous-mêmes, à être réflexifs par rapport aux situations et d'essayer de, et de nous corriger et de, et de faire ta volonté plutôt que la nôtre.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 Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles trépassées reposent en paix. saint michel archange de votre lumière, éclairez-nous. michel archange de vos ailes, protégez-nous. michel archange de votre épée, défendez-nous de tout mal et de tout péché. La victime vivait encore. Il avait été dit qu'elle mourrait, mais de la mort la plus cruelle et la plus honteuse. L'amour victime ne refusa point de mourir, ne refusa point même de porter l'instrument de son supplice, ou mieux, l'autel de son sacrifice. Quatrième mystère, le portement de croix. Eh bien Seigneur, aide-nous à porter nos croix, euh, aide-nous à accepter avec amour nos croix, aide-nous à, à unir nos croix à la tienne pour, euh, pour la conversion des pécheurs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 Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de trépassés reposent en paix. Amen, Fiat. Saint Michel Archange, de votre lumière, éclairez-nous. Saint Michel Archange, de vos aides, protégez-nous. Saint Michel de votre épée, défendez-nous de tout mal et de tout péché. Enfin, la victime était arrivée au terme de son sacrifice. Élevée entre le ciel et la terre, frappée en même temps de la main de Dieu et de la main des hommes, elle se consuma d'amour sur la croix du calvaire et en mourant nous redonna la vie. Cinquième mystère, le crucifiement de notre Seigneur et Vin Seigneur. Aide-nous a t'aimer de plus en plus, que chaque battement de nos cœurs. font, font que, que chaque battement de notre cœur fait que.